Bonjour et bienvenue dans cette vidéo flash dans laquelle je vous parlais d'une idée préconçue qu'il faut absolument chasser. Cette idée préconçue c'est qu'il faut éviter de creuser les reins. Alors ça veut dire quoi creuser les reins Ça veut dire créer ce qu'on appelle une hyperlodose. Alors là je suis d'accord, il faut éviter de créer une hyperlodose, parce que dans l'hyperlodose, vous avez les vertèbres qui peuvent se toucher à l'arrière. Et si vous êtes trop en hyperlodose, ça va créer carrément une méoarticulation articulation qui s'appelle le syndrome de Bastrup. Mais bon, le problème pas là. On vous dit il faut au contraire rentrer le ventre et redresser le bas du dos. Stop Non, ce n'est pas bon. Si vous avez un problème de pincement discal, si vous diminuez la lourdose lombaire, vous allez avoir une augmentation de la pression sur l'avant du disque. Donc si vous augmentez la pression sur l'avant du disque, il va reculer et il va appuyer sur les nerfs qui sont situés en arrière, aux alentours de la sortie des nerfs, au niveau des, des nerfs euh, cervicaux, au niveau des nerfs lombaires, hein, ce qu'on appelle les nerfs, le nerf simuvertébral, qui est juste en arrière du disque et ça donne des douleurs en pointe, hein, comme des pointes de couteau ou des brûlures, Bref, des sensations très désirables euh, qu'il faut éviter. Donc, pas d'hyperlordose et pas non plus de syphose. Ce qu'il faut, c'est s'étirer. Donc, gardez, recréer. Quand vous perdez une lordose, il faut essayer de la recréer pour remettre du poids sur les articulaires postérieurs. Mais il faut surtout allonger la colonne vertébrale. Lorsque l'articulaire postérieur. Ah, puis vous allez ici tous les nerfs voyez ici vous avez des nerfs ça s'appelle voilà les articulaires postérieurs vous avez ici un écrasement des nerfs et c'est ça qui donne les douleurs donc si vous vous étirez si vous soulagez ici vous aurez moins de douleurs et c'est la raison pour laquelle je me suspends à ma table d'inversion tous les jours et des fois deux ou trois fois par jour lorsque j'ai forcé parce que malheureusement comme je suis toujours en, en activité, il m'arrive de forcer avec des patients, des patients handicapés ou des personnes âgées ou des personnes euh, lourdes. Donc l'idée préconçue c'était, il faut pas avoir les reins creux, mais il faut avoir un creux normal, un creux naturel. Donc c'est variable d'une personne à l'autre. Si vous avez un problème de spondylolysthesie, un antilysthésie, j'en parle dans d'autres vidéos. Si vous êtes, si vous corrigez, vous allez aggraver le problème. Il faut mettre le poids sur l'arrière. Et en plus, je vous en ai parlé dans une autre vidéo, il faut mettre une ceinture pour maintenir tout ça comme un cercle de barrique qui maintient toutes les planches. Et votre barrique, vous pouvez la charger, il peut y avoir une tonne, si hein, c'est une grande barrique, il peut y avoir une tonne de liquide, elle va tenir. Alors que ce ne sont que des planches verticales. Mais c'est le cercle de barrique, donc la ceinture, qui tient l'ensemble. Voilà, c'est une simple image. Mais des images, ça fait réfléchir et ça permet de fixer le, le, le propos. Voilà, c'est tout pour cette petite vidéo. Ben, si ça vous a intéressé, mettez le j'aime. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous et surtout appuyez sur la notification pour être prévenu à chaque nouvelle vidéo. Et autrement, ben, je vous dis, portez-vous bien et surtout prenez soin de vous.